Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, le 27 février 2018. Euh, le sujet porte aujourd'hui sur le protecteur du citoyen. Il y en a plusieurs euh, euh, qui, ont, qui ont été devant le protecteur du citoyen pour savoir exactement, euh, pour pouvoir faire protéger leurs droits. Donc, vous voyez ici le protecteur du citoyen. Euh, le protecteur du citoyen a plusieurs compétences. Donc, euh, on peut quand même remarquer, euh, entre autres... Euh, que fait le protecteur du citoyen par rapport à, à certaines institutions publiques euh, dont euh, vous allez remarquer ici euh, la régie de l'assurance maladie du Québec et un petit peu plus bas ici vous allez voir la société d'assurance automobile du Québec moi euh, depuis 2004 euh, je fais appel au protecteur du citoyen en anglais, c'est Ombuds Person, c'est pas Ombudsman, c'est Ombuds Person. Parce qu'un citoyen c'est une personne, un citoyen en vertu de la formule D du ministère de la Santé et des Services Sociaux du Québec. Un citoyen, ça n'a ni race ni peuple dans la formule D numéro 149-844 qui se trouve être la formule de mon identité de personnalité juridique, genre que, il n'y euh, a pas de Joseph, parce qu'ils ne l'ont pas mis, genre que Antoine, jacques Joseph Antoine, c'est Pierre qui ont pas mis, c'est genre Joseph Antoine, et ils ont rajouté Normandin, parce qu'un nom de baptême, ce n'est pas un prénom juridique, il n'y a pas de prénom de baptême. On dit un nom de baptême, mais un nom de baptême n'a pas de surnom, n'a pas de nom de famille. C'est dans la formule D de l'enregistrement de déclaration de naissance vivante, formule D, numéro 149 144, que le gouvernement, par l'article 44 du Code civil du Bas-Canada, de 1866 à 2001, a rajouté le fameux nom de famille qui vient de la loi 6 du fruit d'or de l'an 2, du 23 août 1794, qui fait que quelqu'un qui refusait d'ajouter un nom de famille à son nom de baptême était emprisonné et perdait tous ses droits civils. Donc, aujourd'hui, on n'a pas perdu nos droits civils, on a perdu notre humanité, notre, notre personne, euh, notre humain, qui n'est pas une personne physique. Parce qu'il y a deux formes d'humains au Canada, au ministère de la Justice, dans les chambres de notaires, au barreau du Québec et tout ça, il y a deux formes d'humains. Il y a l'humain qui est une personnalité juridique inanimée et intemporelle, et il y a l'humain qui n'est pas une personnalité juridique, qui est baptisé, euh, qui est temporel, donc il va mourir un jour, et qui est animé, il est vivant. Alors que l'enregistrement de déclaration de naissance vivante, qui est un pléonasme, qui veut dire « existence », de votre personnalité juridique qui n'a pas de vie naturelle. Et c'est euh, tout simplement déclaré dans la formule euh, D, numéro 149, 844, dans les articles 374, 383 et 384 du Code civil du Bas-Canada de 1866 à 2001. C'est aussi déclaré dans la définition euh, de l'article 1436 du Code civil du Québec sur une personne raisonnable qui est, qui est une fiction, donc qui est imaginaire, qui n'existe pas. Et euh, c'est aussi déclaré à l'article 4.1 de la loi sur la faillite et l'insolvabilité du fédéral qui dit qu'une personne physique n'a pas d'entité. Mais dans la déclaration, dans l'enregistrement de déclaration de naissance vivante, c'est bien dit dans la marge du document de la formule D, numéro 149-844, qu'un citoyen canadien ou américain n'a ni race ni peuple. Donc, je vais vous faire écouter euh, ce qu'a dit euh, euh, Mme euh, Marie Boutet, qui est, qui est sur mes dossiers depuis 2004, qui n'ont jamais voulu répondre à ça. Euh, elle a dit que la Société de sciences automobiles du Québec n'était pas de sa compétence. Elle a déclaré aussi que ce qui touche le fédéral, parce que c'est euh, le protecteur du citoyen, on est des citoyens canadiens, Les citoyens québécois, ça n'existe pas. Des citoyens de l'Ontario, ça n'existe pas. Des citoyens manitobains, ça n'existe pas. C'est des citoyens canadiens parce que vous avez un passeport canadien. Puis elle, elle a dit, Mme Boutet, que ce qui est au fédéral ne la concerne pas. Écoutez, et le protecteur du citoyen vient de l'Assemblée nationale et l'Assemblée nationale a été déclarée au bureau du registraire des entreprises et des biens non réclamés de revenus Québec. L'Assemblée nationale a été déclarée avoir été constituée en 1867, alors que c'est complètement faux. Parce que l'Assemblée nationale a aboli en 1968 l'Assemblée législative, le Conseil législatif et les pouvoirs ainsi que l'autorité du lieutenant-gouverneur du Québec. Donc euh, c'est devenu tout simplement une euh, législature euh, monocamérale, une seule chambre et c'est le premier ministre qui est à la fois le lieutenant-gouverneur, qui est à la fois au conseil euh, du lieutenant-gouverneur, euh, lieutenant-gouverneur en conseil si vous préférez, et euh, qui se trouve à être aussi euh, au pouvoir euh, euh, exécutif euh, de son exécutif à lui, c'est lui qui est roi et maître, ni plus ni moins partout. Donc, pensez-vous que M. Charret, qui a été roi et maître aujourd'hui, euh, l'UPAC est intéressé à, à dénigrer cet homme-là, qui a commis euh, des crimes contre la population du Québec et du Canada ou ailleurs aussi, sans doute. Euh, je ne pense pas, mais euh, d'une façon ou d'une autre, je vous fais entendre ce qu'il y en est, parce que moi, je cours actuellement depuis 2004, après euh, les droits qu'on m'a qu tout simplement supprimés, ils ont supprimé ma personnalité juridique, Jacques Normandin 231, 249, 525, qui était mon seul moyen de subsistance. Je vais avoir 68 ans cette année, euh, au mois de septembre, mais ma personnalité juridique va avoir 67 ans au mois de juin cette année. Et euh, ça, je vous l'expliquais. Je vous l'ai déjà expliqué, mais ceux qui ne lisent pas ou qui n'écoutent pas ce que j'explique euh, sur vidéo, parce que je sais bien que vous n'êtes pas capable de lire, vous n'avez pas le temps, mais au moins vous êtes capable d'entendre ce que j'ai à vous dire. Donc, essayez d'écouter ça et partager euh, ce que j'ai à vous dire. Là, on va aller là-dessus. On va voir si ça fonctionne. Voilà. Donc.. Euh... Bonjour, euh, c'est Jacques-Antoine Normandin ici. Écoutez, euh, j'ai Madame Marie Boutet euh, qui m'a envoyé un courriel et puis qui m'a demandé de la rappeler. Euh, c'est une question de, de, de fonds de pension là, que je réclame depuis euh, 2016. Merci. Oui. Euh, écoutez, c'est Jacques-Antoine Normandin. C'est pour le fameux euh, dossier. Où vous m'avez envoyé un courriel. Je vous ai retourné cette semaine des documents qu'on vous puissiez prendre connaissance. Je ne sais pas si euh, euh, vous en avez pris connaissance. Euh, J'en ai reçu, oui, des documents, M. Normandin, oui. Euh, c'est M. Jacques-Antoine. Euh, on ne s'entendra jamais là-dessus, mais quand même. Écoutez, euh, c'est que j'ai un fonds de pension qui traîne quand même depuis un bon bout de temps. Et puis, euh, c'est pas la première fois que j'appelle ici euh, au bureau du protecteur euh, du citoyen. Vous êtes la seule institution qui est censée aider aux gens qui sont victimes, soit euh, des institutions comme euh, la SAC, le ministère de la Santé et tout ça. Je vous voulez quoi commettre par rapport à quoi? Parce que vous nous envoyez énormément de choses, puis c'est pas toujours évident de cibler ce que vous souhaitez de notre part. Là. OK. Bien écoutez, moi c'est Retraite Québec. Je demande tout simplement que Retraite Québec puisse euh, euh, expédier les prestations euh, dont ils sont ils ont l'obligation d'expédier en vertu euh, de la loi fédérale sur les droits de la personne et La euh, euh, juste... retraite Québec et la loi fédérale, les lois de la, de la personne, là, je ne suis pas sûr que ça va dans la même phrase, ça, M. Normandin. Euh, oui, madame, euh, ça regardez, va. Regardez, on est, regardez, monsieur. Oui. Euh, je, je sais que vous n'aimez pas ça, je vous le dis, monsieur, mais ça, ça vient naturellement. Non, non, je suis pas grave, là, je suis pas grave. Ok. Euh, ce que je veux dire, c'est que nous, on peut faire des vérifications au niveau de retraite Québec. Moi, je ne vais pas commenter toutes les lois avec vous, parce que je pense que je ne serais pas capable d'implémenter avec vous là-dessus. Mais je euh, voudrais comprendre plus précisément. Qu'est-ce que vous, vous voulez avoir, votre euh, fonds de retraite, le, le, le, la Régie des rentes du Québec? C'est ça que vous voulez? Ah ben voilà, ça c'est ben ce retraite Québec. là. Donc, ah. euh, euh, j'ai fait quand même une demande. Je sais qu'il y a eu des problèmes par... Que... Vous l'avez fait quand votre demande Ah, oh, ça fait longtemps, c'est en 2016 que ça a été fait, mais euh, j'ai vos numéros de dossier, c'est pas la première fois que vous ouvrez des dossiers, mais ce qui arrive, c'est qu'il n'y a pas eu de règlement là-dessus, et puis euh, là, euh, je vais vous dire franchement, ça, ça traîne de long en large, euh, et euh, ce qui est arrivé dans, dans ce dossier-là, c'est que j'ai demandé... Euh, à partir des jugements que j'ai gagnés en 2004, en 2003-2004 devant la Cour municipale, la Cour du Québec et la Cour supérieure, j'ai demandé qu'on respecte et qu'on applique l'article 1 du Code civil et de la Charte des droits et libertés de la personne. Et là, je me suis rendu compte aussi qu'il y a la fameuse euh, euh, loi sur la protection de la personne du fédéral qui dit que Retraite Québec ou euh, quelqu'un qui doit recevoir une prestation... L'institution publique n'a pas le droit euh, de le priver de cette prestation-là. Donc, moi, je demande tout simplement que Jean-Normandin, avec le numéro de d'assurance sociale 231-249-525, reçoive la prestation en question et que ce soit déposé dans le compte de la Caisse populaire Brome-Missisquoi euh, au transit 90027, euh, succursale 815, du folio 038-132. C'est tout ce que je demande. Et euh, moi, je ne je suis pas un voleur, je suis, pas un, je suis un homme très honnête. et euh, oui, normandin je peux oui. te poser une question oui, certainement. Quand vous vous êtes adressé à la Retraite Québec pour obtenir votre rente, euh, est-ce qu'on est qu vous dit pourquoi on ne vous la donne pas? A... Euh, non, euh, écoutez, euh, euh, je ne suis pas au courant. Moi, j'ai gagné, euh, contre revenu Canada... Québec. Là, on ne parle pas des autres choses. On essaie Mais... juste de comprendre avec Retraite Québec, c'est quoi le problème. Euh, Retraite Québec, j'ai l'impression que vous savez qu'étant donné qu'il y a beaucoup de gens qui sont sous le, la loi sur la confidentialité ou euh, le secret euh, à perpétuité, la loi au sein euh, du fédéral, euh, ces gens-là euh, ne sont pas très, très bavards. Parce qu'il n'y a aucune raison qui permet au gouvernement, que ce soit du fédéral ou que ce soit ici du Québec, d'interdire ou de priver un citoyen, si vous voulez, de son fonds de pension, c'est tout. Et le citoyen, mais c'est Jacques Normandin, 231-249-525, et son numéro de client de retraite Québec, c'est CL5-233. parce que vous défilez une série de chiffres sans... Je suis pas une machine, là, j'essaie juste de vous écouter puis de vous suivre. Donc, votre numéro avec Retraite Québec, c'est quoi exactement? OK, c'est CL5. CL5. Euh, 2336. Oui. 6340. Et euh, en plus de ça, ben, euh, Retraite Québec, je sais que euh, y a eu, on, je reçu aussi une lettre de la Commission de la construction du Québec et puis je pourrais retirer euh, 28 000$ immédiatement, là, puis ça sera réglé pour ce qui est de la CCQ, mais là je suis privé et de Retraite de Québec et euh, de, de ce fameux cette prestation-là qui vient de la Commission de la construction du Québec. Puis là, ça ne concerne pas encore... la, la la, la, la division du, du gouvernement fédéral à cet effet-là, parce qu'il y a quand même une part de. de toute façon, nous, on n'a pas de droit de regard au fédéral. Non, sans doute. Pas, fédéral. Ben, pas sans doute, monsieur, c'est sûr. Oui, oui, je ne vous assinerai pas là-dessus, ma chère madame, là. il n'y a pas question de dire ça. Mais c'est tout simplement d'être capable d'avoir quand même euh, un minimum et que ce soit déposé dans le compte de la caisse populaire des jardins euh, euh, bronzoua. Euh, je ne suis pas habilité à traiter la plainte en lien avec euh, Retrait Québec. Euh, ouais. J'ai regardé la liste de vos dossiers, quand même assez impressionnant, ici au protecteur du citoyen. Il n'y en a pas au Retraite Québec. Donc, euh, je vais transmettre la demande pour que des, vérifi des vérifications soient faites, monsieur, puis on va vous recontacter, d'accord? Oui, vous savez, euh, j'ai expédié ce que vous avez reçu. Je l'ai expédié euh, à cinq de vos avocats. Ils ont reçu les documents, les avocats de, de Retraite Québec, euh, c'est-à-dire du protecteur du citoyen. Je l'ai expédié aussi, copie conforme à Retraite Québec. Et euh, donc, euh, ce qui est malheureux là-dedans, ma chère madame, ça, c'est vraiment pas de votre faute, c'est que quand j'ai gagné devant les tribunaux en 2004, euh, le gouvernement, après m'avoir remboursé parce que j'ai gagné, on m'a enlevé mon permis de conduire, carte de chance maladie et tout ça, Je à dire euh, le permis de conduire la carte de chance maladie de la personnalité juridique que je représente en vertu de l'article 1 du Code civil. Puis ça, c'est le même pour tout le monde, là. Comme vous, vos prestations, ce que vous recevez du gouvernement, c'est pas directement à vous l'être humain, ah c'est à la le personne le... physique que vous représentez en vertu de la loi. Monsieur de la personnalité physique et juridique, je n'embarque pas dans ce. Mais vous êtes obligé, madame. Mais c'est, vous savez, madame, vous avez un poste où euh, c'est triste de voir que vous avez, c'est vous qui subissez les problèmes, alors que c'est les avocats. Euh, du protecteur du citoyen qui devrait répondre à ça. Euh, C'est pour vous, on vous a pas fourni les informations, comme la population actuellement est tenue dans l'ignorance par les avocats, et vous, jamais je vais vous blâmer, je suis certain que vous faites Parfaitement bien votre travail. Ce n'est pas la première fois que vous, vous me répondez euh, sur des numéros de dossier que je vous ai expédiés. Vous avez deux numéros de dossier que, que vous m'avez expédiés. Puis en plus de ça, j'ai demandé euh, pour, à la limite qu'on m'envoie mon certificat de citoyenneté canadienne parce que je doute que j'ai un certificat, un certificat de citoyenneté canadienne puisque je ne peux pas recevoir aucune prestation ni aucun service de la Société d'Assurance Automobile du Québec, ni aucun service de la Régie de l'Assurance Maladie du Québec. C'est vraiment pas drôle. Et euh, le protecteur du citoyen, c'est vous qui, qui se trouvez à essayer de régler ça, alors que c'est vos avocats qui ne vous informent pas de la bonne façon. Ils okay. ont reçu les documents. Moi, jamais, Mme Boutet, je vais vous, vous blâmer okay. sur le travail que je fais, ça, que vous faites, que, jamais, jamais. Que, ce que je veux vous dire, c'est des choses qui ont été vérifiées. Vous le savez, on a fait des vérifications. Vous avez eu certaines réponses peut-être pas satisfaisantes. Mais pour le volet Retraite de Québec, je vois bien qu'il n'y en a pas. Donc, je vais transmettre la demande puis on va recommuniquer avec vous. Là par écrit ou par téléphone. C'est ça. Mais Mme Boutet, vous savez que euh, ce qu'on a rejeté sur mes dossiers à moi, euh, c'est ce que le gouvernement n'a pas le droit de révéler. J'ai fait de la prison, moi, puis c'est un avocat, c'était Michel Lebrun, qui me représentait, et il me le dit, il n'a pas le droit d'appliquer l'article 1 du Code civil, il a pas le droit d'appliquer l'article 1 de la Charte des droits et libertés de okay. la personne du Québec, et il n'a pas le droit d'appliquer mes jugements qui forçait les avocats et les juges à respecter et à appliquer l'article 1 du Code civil et de la Charte des droits et libertés de la personne. Et on m'a mis en prison à cause de ça, vous savez. Donc, euh, ça, c'est pas de votre faute, ma chère madame, jamais je peux vous blâmer, mais c'est parce que ça traîne depuis longtemps, et depuis 2004, je n'ai pas de permis de conduire parce que j'ai gagné. J'ai toutes les preuves de ça, les notes sténographiques, jugements jugement, le, le chèque, qui, qui a payé le remboursement de 1900 qui vient de la Société de sciences automobile du Québec. Et quand j'ai gagné ça, on m'a tout enlevé, permis de conduire, tout ça, même que quand ça passait en cours euh, en 2016, devant le tribunal administratif du Québec, j'ai reçu une lettre, et le tribunal a reçu une lettre comme quoi il avait tout détruit, les documents. Mais moi, les documents, je les ai tous en preuve parce que le, le, la Cour du Québec, avant de les détruire, m'a téléphoné pour me demander si je voulais aller récupérer tous les documents. Et je l'ai fait, j'ai tous les documents ici, j'ai même les notes sténographiques, mais eux autres, donc c'est plus moi, euh, c'est le gouvernement qui se défend contre moi actuellement, c'est comme si c'était, en, en latin c'est euh, euh, euh, euh, Julius ou quelque chose de même, c'est frivole, euh, frivolus, quelque chose de même, puis ça là, c'est quand on utilise un terme comme ça, c'est que le gouvernement se défend contre moi et euh, c'est pas normal que le gouvernement se défende contre moi alors que c'est moi qui réclame quelque chose. Et là, actuellement, je me défends pour essayer d'aller chercher les, les droits qui reviennent à la personnalité juridique, à Jean-Claude Normandin 231-249-525. Moi, si j'ai fait la distinction, si j'ai reconnu l'application de l'article 1 du Code civil et de la Charte, c'est pas de votre faute. Le gouvernement l'a reconnu. Mais aujourd'hui, qu'il prenne ses engagements et qu'il paye ce qu'il me doit. C'est tout simplement ça. Pauvre madame, c'est vraiment triste de savoir que vous êtes dans un... Dans le fond, je vous mets dans le pétrin, puis je ne veux, veux pas le faire, mais tout... mais vous avez, il y a cinq avocats qui ont été avertis là, à votre bureau et qui ont reçu mes documents. Donc, à quelque part, et Retraite de Québec, la même chose. On va vous rappeler, d'accord? Bien, vous êtes bien aimable, Madame. chère madame. Au revoir. Au revoir, merci. Donc, euh, vous avez vu que... Elle a dit que Retraite Québec n'est pas de sa compétence, alors que je vous ai fait la preuve ici. Écoutez, le document, là, ça se trouve min, euh, Ministère et organismes publics euh, sous la charge du protecteur du citoyen. Vous avez la régie de l'assurance maladie du Québec, vous avez euh, Retraite Québec, vous avez la Société de l'assurance automobile du Québec. Elle a dit que euh, ce qui concerne le fédéral, la loi sur la protection de la personne au fédéral, ce n'est pas de sa juridiction, alors que c'est le protecteur du citoyen, puis on est citoyen canadien, on n'est pas citoyen québécois. Ce qui arrive, c'est que les avocats, il y a une trallée d'avocats qui travaillent, une gang de voleurs et de bandits, euh, qui travaillent euh, justement au bureau euh, du protecteur du citoyen. Et euh, ça se trouve être euh, ces avocats-là qui mettent des gens qui n'ont pas aucune connaissance, comme Mme euh, euh, Marie Boutet, qui doit se démerder avec des gars comme moi qui connaît euh, qui connaît ses droits, qui connaît les lois et tout ça. Et elle, elle est là tout simplement pour enfarger les gens. Elle est au département de l'irrecevabilité. Pensez-vous que, que le protecteur du citoyen va mettre un bâtard d'avocat, un bandit, qui va, aller, qui va aller dire la vérité alors qu'ils ont fait un serment de mentir au peuple sur la question de son identité, de l'identité d'un être humain qui n'est pas une personne physique, et de l'autre être humain qui est une personne physique qui ont soigne dans les hôpitaux? C'est des personnes physiques. C'est des gens inanimés et intemporels. Mais ils utilisent euh, l'être humain en arrière qui se trouve à être le représentant autorisé pour être capable de faire fonctionner leur personnalité juridique et se remplir les poches. Les gens ne sont pas au courant de ça. Vous savez, protecteur du citoyen, quand on parle de citoyen, on parle de citoyen canadien... Quand je parle de Mme Marie Boutet, elle m'a refusé sur des réclamations que je faisais à la Société d'assurance automobile du Québec depuis 2004. Et euh, la Régie de l'assurance maladie demande toujours que ce soit Jacques Normandin, N O N-O-R-J 5106-1311, qui est sa, son numéro de carte d'assurance maladie, qui passe l'examen alors que moi j'ai gagné, comme quoi Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin est le représentant autorisé de Jacques Normandin qui n'existe pas. pour ça que dans les, dans les centres médicaux, dans les hôpitaux, n'importe où, les gens qui travaillent sur des corps humains ne savent pas qu'ils travaillent sur des choses, sauf les avocats et les notaires. Vous comprenez Peut-être certains médecins, mais ça m'étonnerait. Donc, je peux pas blâmer, moi, les fonctionnaires qui travaillent au service de la santé publique. Je peux pas du tout euh, euh, condamner ces gens-là ou les juger de quoi que ce soit. Mais tous les avocats, les notaires, ainsi que les juges en arrière de ça, vos ministres et députés comme Couillard et Barrette, non, eux autres sont au courant de ces choses-là parce qu'ils ont tout un contentieux juridique à l'Assemblée nationale. Donc euh, j'ai l'impression qu'à quelque part il va falloir que les gens se réveillent et commencent à comprendre qu'ils n'ont pas de droit ici et qu'ils doivent euh, tout simplement défendre leurs droits. Et euh, si on veut ici euh, le ministère et organisme public euh, sous la charge du protecteur du citoyen il y a l'Assemblée nationale service administratif de l'Assemblée et bibliothèques, il y a l'autorité des marchés financiers bureau d'audience publique de l'environnement le bureau des enquêtes indépendantes le bureau du coroner du Québec centre de services partagés du Québec comité consultatif de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale le comité de déontologie policière, le commissaire à la déontologie policière le commissaire à la lutte contre la corruption le commissaire à la santé et au bien-être, le commissaire au lobbyisme, le commissaire consultatif de l'enseignement privé la Commission d'accès à l'information, section surveillance, euh, la Commission de la fonction publique du Québec, la Commission de la qualité de l'environnement cativique, la Commission de l'éthique en sciences et en technologie, la Commission de la protection du territoire agricole du Québec, la Commission du toponyme, de toponymie, c'est-à-dire la commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, la commission d'évaluation de l'enseignement collégial, la commission municipale du Québec, fonction administrative seulement, la commission québécoise des libérations conditionnelles, le conseil consultatif de la lecture et du livre, le conseil de gestion de l'assurance parentale, le conseil du patrimoine culturel du Québec, le conseil... Conseil du statut de la femme, le Conseil supérieur de la langue française, le Conseil supérieur de l'Éducation, le curateur public, le Fonds d'aide aux actions collectives, l'Institut de la Statistique du Québec, l'Institut du Tourisme et de l'Hôtellerie du Québec, l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux, la financière agricole du Québec, le ministère de la Culture et des Communications, le ministère de la Famille, le ministère de la Justice, le ministère de la Santé et des Services sociaux, le ministère de la Sécurité publique, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, le ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, le ministère des Finances, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, le ministère des Relations internationales et de la Francophonie, le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des Transports, le ministère du conseil exécutif, le ministère du développement durable et de l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques, le ministère du tourisme, le ministère du travail, de l'emploi et de la solidarité sociale, l'office de la protection du consommateur, l'office des personnes handicapées du Québec... L'Office québécois de la langue française, la Régie d'assurance maladie du Québec, la Régie des alcools, des courses et des jeux, la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, la Régie du bâtiment du Québec, la Régie du cinéma, la Retraite Québec, Revenu Québec secrétariat à l'adoption internationale, secrétariat du Conseil du Trésor, service administratif de rajustement des pensions alimentaires pour les enfants, ils appellent ça le SARPA, le service Québec, Société de l'assurance automobile du Québec, Société d'habitation du Québec, vérificateur général du Québec. <coughs> Imaginez-vous quand même, Revenu Québec est concerné et vous pouvez vous défendre contre Revenu Québec par le protecteur du citoyen, et jamais le protecteur du citoyen va oser euh, remplir sa charge à cet effet-là. Donc, c'est écrit ici, un petit peu plus bas, la présente liste n'est fournie qu'à titre indicatif, <coughs> puisque certaines exceptions peuvent s'appliquer. Ben oui, ils décident de faire des exceptions à leur guise, à leur façon. N'oubliez pas qu'ils disent que le fédéral n'a pas à faire ici, alors que c'est le protecteur du citoyen, puis on est des citoyens canadiens. On n'est pas des citoyens québécois, ça n'existe pas, parce que notre passeport est canadien. Donc, vous, vous comprenez comme moi. Donc, euh, la procédure d'intervention auprès des ministères et des organismes publics assujettis à notre compétence euh, décrit les différentes étapes de nos interventions menées à la demande d'un citoyen, d'un citoyen, je dis bien, ou de notre propre initiative. Donc, ils peuvent prendre l'initiative d'accepter ou de refuser aussi. Restriction en vertu de la loi, le protecteur du citoyen, puis ça c'est écrit en caractère gras, ne peut pas intervenir pour faire modifier ou renverser une décision rendue par un tribunal judiciaire, Cour municipale, Cour du Québec, Cour supérieure, alors qu'il n'y a pas de juridiction. Ces tribunaux-là n'ont qu'une juridiction légale, légitime et constitutionnelle ici au Québec et au Canada ni celles rendues par des tribunaux administratifs et organismes énumérés ci-dessous. Toutefois, nous avons compétence pour traiter votre plainte à l'égard de leurs fonctions administratives, qualité des services et délais. Écoutez, je me suis fait fourrer par le tribunal administratif du Québec et par le tribunal de la commission d'accès à l'information de la juge Diane Poitras. Et pour le tribunal administratif, c'était Madame Hélène Beaumier, qui était au dossier, et tout a été rejeté. Donc, euh, on parle ici du conseil de la justice administrative, conseil de la magistrature, directeur des poursuites criminelles et pénales, régie du logement, tribunal administratif des marchés financiers, tribunal administratif du Québec. Donc, euh, je vous ai énuméré euh, ce qui concerne le protecteur du citoyen dans son autorité, dans ses pouvoirs et dans ses fonctions, ainsi que dans les devoirs qu'il doit exercer pour remplir sa fonction. Euh, Là-dessus, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Jacques-Antoine, 438-390-6246. 438-390-6246. Merci.